Go, go, go. Le cortex préfrontal qui supervise. est super euh, d'accord. Ah bon, enfin, il était temps. Troisième temps de l'activation de l'action. Oh, la Troisième, Troisième temps, temps de l'activation de l'action. Le décor de l'action <tousse> Qui donne le go Ben, le go, c'est le superviseur. Quelle mauvaise blague. Tu ne te souviens pas C'est vrai, au moment jugé opportun. Et maintenant, quand le goût est donné, qu'est-ce qui se passe L'action est déclenchée. Oh. l'action planifiée par de l'AMS, ou du cortex prémoteur, avec sa copie-déférence, sa copie des effets, la copie des effets possibles, des effets prévus, des effets prévisibles. La copie-déférence. Déférence Ouais, écrit comme ça, là. Hein hmm. Cette copie des effets attendus est envoyée à d'autres parties du cerveau, en même temps que l'action est déclenchée, pour comparer l'action prévue avec l'action effectuée. On y reviendra. Mmh. Si on récapitule, lorsque l'action est finalement déclenchée par le cortex préfrontal, qu'est-ce qui qu se passe, passe Eh bien, l'action planifiée dans le cortex prémoteur go, go, go. rejoint pour l'essentiel l'air motrice primaire, l'air 4. Et puis, elle se dirige vers les muscles impliqués. Hmm. Et pour rejoindre les muscles, l'action prend quel chemin Bah, celui des nerfs. Les nerfs bah, les nerfs, nerfs, nerfs, nerfs. Ah, Qu'est-ce que j'ai fait Je pensais que tu me parlais. Les nerfs D'accord, je ne fais plus rien. Les nerfs sont en fait des faisceaux de fibres de neurones qui relient le cerveau aux différentes parties du corps. Oh, j'aime mieux ça Juste pour le crâne. Il y a une douzaine de paires de nerfs. 24 Tout à fait. Les nerfs crâniens regroupent des nerfs qui servent aux actions des muscles de la tête. Notamment les yeux, le visage et de la gorge. Mais aussi les nerfs des organes de la perception qui s'y trouvent. Dans le crâne. La vue, l'ouïe, l'odorat... Les nerfs de l'action et de la perception se côtoient. Du cerveau vers le corps et vice-versa. Ça me revient vaguement. Parmi ces nerfs crâniens, là, il y en a un qui, il me semble, rejoint les muscles du voile du palais dans le fond de la gorge, et ceux du pharynx aussi, et, et d'autres du larynx. C'est un grand nerf. Ah oh oui, c'est le nerf vague. Oui, exactement. Le nerf vague joue en effet un rôle important, entre autres dans la respiration, l'audition et la phonation. C'est-à-dire le son produit par la voix. Oui. Je connais plusieurs acteurs qui ont ainsi des problèmes dit vago. Les problèmes vago. Vago, allez, vago. Tu veux dire du nerf vague. Mais oui, c'est ça, dit vago. À... Il se trouve drôle. Je comprends, ouais, c'est au centre de leur travail. On a fini pour les nerfs crâniens, bon, on regarde l'image, pour les mouvements impliquant tout le corps en provenance de la MS. Ouais, ah, voilà, bonne. Hein euh. ah, Mais... On dirait qu'il y a des flèches qui ne passent pas par l'air 4, l'air motrice primaire. Ouais, certaines commandes de l'action évitent l'air motrice primaire pour procéder plus rapidement. Car pour effectuer correctement l'action, il faut vaincre la gravité. Et pour ce faire, certains groupes de muscles doivent précéder le travail des autres dis donc, ça me fait penser à une autre question quiz. Ça faisait longtemps. Disons que l'on est debout, là, et que l'on veut lever un bras devant soi. Hein? Quels sont les groupes de muscles qui vont s'activer en premier ?»« Moi, je le sais, moi, je le sais, moi, je le sais, moi, je... »« Je sais que tu le sais tu as donné en partie la réponse, déjà. » Bon, allez tout le monde, debout, debout, debout, debout, debout, je sais que c'est difficile, debout debout debout, debout, debout, debout, debout, debout, vous êtes debout, là, ah, vous êtes debout, vous êtes debout, d'accord, maintenant, on lève un bras devant, on lève un bras devant, ce sont les muscles, de... ah, ah, attends un peu, là, alors vous autres, quel groupe de muscles s'active en premier, est-ce ceux du haut du bras, ou du dessous, ou ceux de l'épaule, ou de la main, ou tout autre muscle, est-ce que je leur dis Attends Ce sont... ce sont les muscles... Bon, tu peux le dire. Ce sont les muscles du bas du dos, du bas du dos, du bas du dos, du bas du dos. Du bas du dos. Surprenant, n'est-ce pas Mais logique, car il faut stabiliser le corps afin d'éviter que la levée du bras le déstabilise. Ah, et sinon la gravité nous fait tomber, <rire> c'est ça qui se passe. Exactement. Ah <rire> Et, afin de préparer plus rapidement ce genre d'action qui monopolise le corps, les commandes sont envoyées directement de l'AMS vers les muscles qui réalisent les ajustements posturaux anticipatoires Sans passer par lr 4. Et en complémentaire, c'est mon tour. À quel moment les humains apprennent à intégrer les ajustements de la posture qui anticipent les actions, ici celle du bras, vers quel âge mais je ne sais pas, je, je n'ai pas de bras. Mais ben pour l'humain, imagine-toi, c'est vers l'âge de trois mois. Trois mois C'est jeune, ouais, mais on n'aime pas tellement se faire mal. Oui, c'est vrai. Si je comprends bien, le mécanisme d'ajustement du corps pour permettre la levée du bras se trouve alors à trois mois à être intégré à la commande de l'action des bras Exactement, dans la mémoire procédurale. Oh, on se souvient, n'est-ce pas Ouais, ils se souviennent, parce que c'était l'examen. Ha, ha, ha, ha, ha. Ce mouvement qui précède l'action, là, ça, ça me rappelle quelque chose. Ah ouais, bien sûr, dans les BD, les dessins animés. Ah oui, lorsque les personnages prennent leur élan, avant de s'élancer. Ou, ou encore lorsque les soldats doivent lancer leur lance le plus loin possible. Ah oui là ça me revient ce mouvement inverse comme un contre-mouvement qui précède l'action. C'est à l'odkase, des acteurs russes que ça me fait penser. L'odkase qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui l'odkase pour les acteurs russes oui oui au théâtre l'odkase c'est le fait de jouer l'élan qui précède l'action et ça a plusieurs vertus et ce pour l'acteur lui-même pour ses partenaires et et pour les spectateurs. Ah ouais Oui Ah bah ben là, c'est toi qui m'en apprends. Pourrais-tu nous expliquer les fonctions de « lotkaz » Qui signifie en passant « refus » en russe Hum, mmh, tu le connais bien ton russe. Eh bien, c'est le metteur en scène, c'est Volod qui les avait définis une première fois, mais maintenant, c'est enseigné dans toutes les écoles de formation russes, dont celle du kitty qui est la plus importante à Moscou, évidemment. Bon, premièrement, le permet à l'acteur d'exécuter son action beaucoup plus précisément. Mm -hmm. Donc l'action théâtrale chez les Russes débuterait toujours par ce contre mouvement. En effet, et lorsqu'il n'y a plus d'un acteur en scène, l'autre casse sert de signal aux partenaires afin qu'ils synchronisent ensemble leurs actions. Ouais, C'est ingénieux. Et finalement, l'autre souligné par les acteurs, permet aux spectateurs attentifs d'anticiper l'action qui va suivre. En montrant l'élan, les spectateurs s'attendent au lancer. <rires> yes! yes L'acteur peut jouer avec l'anticipation des spectateurs, se jouer de leurs attentes afin de les surprendre. Par exemple, en retardant l'étape suivante de l'action ou en la détournant pour exécuter l'action contraire à celle annoncée. Bon. Est-ce que la notion d'attaque pourrait avoir un lien avec les ajustements de la posture qui anticipent les actions Ce pourrait être la version théâtralisée de ce contre-mouvement. Hmm, bon, on doit se souvenir que lorsqu'on l'on effectue certaines actions impliquant tout le corps, des ajustements de posture qui les anticipent sont nécessaires pour contrer la gravité. Et ensuite, quels sont les muscles qui entrent en action Bah, ben, ça dépend du mouvement. Ouais, reprenons l'exemple du bras qu'on lève là. Il y a d'abord l'Otkas du bras qui prend son élan et du corps qui ajuste sa posture. Et ensuite, l'action comme telle. En russe, on dit passil ».« passiv, Passiou ». C'est beau le russe quand même. Le passiv de la biomécanique, développé par Sevolod Meyerhold, signifie à la fois l'engagement dans l'action et l'action elle-même. Ici, le passio, c'est le bras qui s'élève. Mais pour les muscles, qu'est-ce qui se passe Raconte-nous. D'accord. Eh bien, dans cet exemple, une fois la posture du corps ajustée, ce sont les muscles du haut du bras qui entrent en action. Pour le lever, le bras, ce qui provoque une accélération du mouvement, car il faut vaincre l'inertie. Ah C'est suivi de l'action des muscles dits « antagonistes » qui freine cette accélération et contrôle la vitesse. C'est l'action des muscles opposés qui permet cette précision. Ah Les Russes appellent cette notion « tormos », c'est-à-dire la contrainte qu'on doit exercer simultanément avec la force vive en avant du pincile pour en maintenir le contrôle. Ah, ici, les muscles antagonistes sont ceux sous le bras. Cela lui permet effectivement d'arriver à l'endroit voulu en douceur. « Tachka !» eh, En russe, le point de la fin de la phrase de l'action, c'est ainsi qu'on le nomme, on dit « touchka ».« C'est beau le russe, moi j'aime beaucoup. »« Moi aussi, j'aime beaucoup le russe. » C'est l'action des différents groupes de muscles qui détermine les caractéristiques du mouvement vivant. Contrairement au mouvement robotisé, qui lui ne varie pas, le mouvement vivant qui implique tout le corps, débute par une accélération et se termine par une décélération pour arriver en douceur. À moins de vouloir donner un coup. Mmh. « méfie toi Non, non, t'en fais pas. Je suis sur ma garde. Ben non, c'est une blague. <rire> et si on voulait prendre quelque chose avec la main, là, une fois le bras levé Eh bien, pendant que le bras se déplace vers l'objet, les muscles des doigts impliqués entrent en action et, aidés par la vision, s'ajustent à la touche ou à la prise de l'objet. Et ainsi l'action est terminée Bon, ça dépend, car tout au long de celle-ci, l'action est perçue, c'est-à-dire surveillée par le corps, les yeux, les oreilles, etc., pour la corriger au besoin. C'est le principe de la rétroaction. Ah oui, la rétroaction, oui, oui, la rétroaction, c'est la perception de l'action en train de se faire. Autrement dit, c'est la perception qui confirme que l'action a bien atteint son objectif. Et l'action est terminée Eh oui. Comme cette capsule Bon, ça mériterait quand même un petit récapitulatif, là. Pour aider à tout mettre ensemble. D'accord. Bon. En gros, la production de l'action est centralisée dans le lobe frontal. Ici, là, en vert. Mais pratiquement tout le cerveau est impliqué. En effet, la séquence d'activation dans le cerveau lors du déclenchement d'une action volontaire se divise en trois étapes. Qui pourraient être résumées par l'expression « Attention !»« Prêt ?»« Partez !»« Attention !»« Attention !» Attention, le superviseur dans le cortex préfrontal élabore l'objectif de l'action et les comportements à mettre en œuvre pour l'atteindre. Prêt Le cortex prémoteur reçoit l'objectif et les principales caractéristiques de l'action qu'il doit planifier adéquatement jusqu'à la tester d'une certaine manière en la prévisualisant. Partez Partez Partez L'action est déclenchée par les différents groupes de muscles du corps qui agissent de manière coordonnée. Oui, d'abord, il y a le contre-mouvement, puis l'action comme telle, passation, qui provoque une accélération du mouvement, suivie d'un frein, oui, qui ralentit le mouvement pour atteindre avec précision la cible de l'action. Voilà. Ah ben c'est bien, c'est bien. L'action, évidemment, est perçue tout au long pour constater son efficacité et la corriger au besoin, en temps réel ou par après coup. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Hey, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Et à la prochaine capsule de crâne au cerveau.